Bonjour à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'extension de style aujourd'hui. Aujourd'hui je vais vous présenter la différence entre deux têtes de mannequin. <rire> voilà, ça peut faire un peu peur mais en fait euh, voilà, les têtes de mannequin vont être super pratiques comme les mains d'entraînement par exemple. D'ailleurs je vous montre, j'ai une petite main d'entraînement juste ici, elle fait hyper réelle donc là voilà j'ai juste mis un ongle dedans mais sinon voilà elle fait hyper réel on en a sur le site je sais pas euh, combien de temps on en aura parce qu'elles euh, partent hyper hyper vite c'est des mains en silicone voilà donc pour faire euh, vos photos vos vidéos tout ça pour présenter votre travail, pour vous entraîner ce type de main est vraiment super euh, donc euh, voilà c'est top top top je vous ferai également une vidéo sur, euh, sur la main pour vous montrer comment ça fonctionne mais aujourd'hui on parle des tête de mannequin donc euh, j'ai commencé avec cette euh, tête là alors elle est pas mal bon elle est vraiment basique hein, c'est voilà c'est vraiment pas du haut de gamme mais euh, mais elle peut suffire j'ai un peu de poussière dessus euh, mais par contre vous allez avoir besoin de différentes choses vous allez avoir besoin d'un scotch spécial c'est un scotch un peu épais et euh, de, euh, de cils alors là j'ai fait une euh, voilà, une une vidéo pour montrer voilà comment appliquer les cils donc là c'est déjà euh, c'est déjà fait mais il va vous falloir voilà une euh, euh, des, des cils euh, pour justement pouvoir faire la pose d'extension par dessus et le scotch donc finalement les trois ensemble euh, vous en aurez peut-être pour à peu près le même prix que cette tête de mannequin là alors je vous les mets encore une fois toutes les deux pour que vous voyez un petit peu la différence moi, bon, elle se ressemble assez, celle-ci est un peu plus mignonne, celle-ci elle a le crâne un peu plus plat. On peut d'ailleurs lui mettre des cheveux, j'ai vu, euh, voilà, elle a la ligne des cheveux. Euh, sur l'arrière, voilà, on a une partie comme ça, donc ça peut se fixer aussi sur un support. Sur l'autre, et euh, eh bien, voilà, on n'a pas vraiment ce, ce système-là, c'est un autre système. Où on voit d'ailleurs la mousse par transparence. Bon après voilà j'en ai pas forcément l'utilité de ça, moi je la pose à plat euh, sur mon bureau ou euh, sur ma, ma table de massage. Et euh, donc voilà l'avantage la, de celle-ci, enfin surtout la grosse différence c'est que là il n'y a pas de, de paupières mobiles, là en fait on va pouvoir lui enlever les paupières. Ça fait peur. Hein. Et euh, donc on va euh, on va pouvoir lui remettre. Donc c'est une petite partie comme ça qu'on va simplement venir clipser à l'intérieur. Voilà, on n'a pas besoin d'avoir peur de lui faire mal. Hein. Elle va rien dire. Par contre, euh, je me suis rendu compte que les cils vont un peu partir dans tous les sens sur celle-ci. Donc c'est assez proche quand même de, de ce qui peut être euh, réel au niveau d'une cliente. Puisqu'elle n'a pas forcément les cils bien bien placés. Mais ça peut être un peu plus compliqué à travailler dans un premier temps que sur cette tête là. Puisque là les cils restent vraiment bien droits. Ensuite euh, j'ai essayé de décoller la ligne de cils euh, de la paupière sur, le, sur ceux qui étaient sur le mannequin. Je n'arrive pas à le faire. Par contre j'en ai commandé d'autres, des rechanges, des paupières. Et là par contre j'ai réussi à décoller plus facilement. Donc je pense qu'on peut également euh, les décoller, donc juste la ligne de sourcier de, de cils et euh, recoller une autre ligne en dessous. Euh, C'est quand même plus pratique que de devoir racheter à chaque fois euh, des, euh, des paupières, hein. voilà. ce qui serait quand même un petit peu contraignant. Donc voilà, je, là, au niveau de la texture, elle est beaucoup plus molle aussi, voilà, elle est plus agréable à travailler que celle-ci est beaucoup plus rigide. Donc euh, à travailler je pense que celle ci est plus confortable le front est très grand euh, ce qui permet en fait de pouvoir bien positionner voilà nos, nos cils ou notre col sur le front directement puisque ouais, c'est possible de le faire alors bien sûr on tient toujours compte de la ligne des cheveux on peut même lui mettre un bandeau à la limite si on veut euh, ouais, que ça fasse plus plus réel et, euh, et donc du coup l'avantage aussi qu'il y a à avoir les cils comme ça c'est que on peut vraiment bien se positionner par rapport à la paupière euh, que là finalement on a juste un scotch euh, donc ça va être plus compliqué de, de simuler une vraie paupière et finalement d'aller euh, avec nos petites pinces euh, voilà, séparer les cils pour chercher un cil bien les coller à la bonne distance de la paupière je pense que ça va être beaucoup plus facile avec cette tête là que je viens de, de recevoir euh, plutôt qu'avec l'autre donc ce que je vais faire c'est que je vais vous faire un petit retour dès que je l'aurai testé donc très rapidement euh, je vais faire une vidéo donc euh, voilà, sur cette tête là pour vous montrer voilà comment bien séparer les cils donc isoler les cils comment bien coller cils par cils euh, donc euh, sur cette tête de mannequin et je vous dirai si finalement à l'usage euh, c'est plus facile qu'avec celle-ci voilà donc on vous dit à très bientôt, on vous dit au revoir et euh donc n'oubliez pas que vous avez des formations d'initiation gratuites juste en dessous et si vous voulez euh accéder à la formation professionnelle, il y a aussi toutes les informations sous cette vidéo. A très bientôt